Willman, oui, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle ici du Chem Cookies Phénotype numéro 44 de la marque Cheers Cannabis. Avant de commencer, j'aimerais qu'on remercie Time for 25 qui m'a payé le Chem Cookies. C'est pas la première fois que tu me fais un don. Time for 25. Un gros merci. Très, très, très apprécié. Et pour les autres pouces et commentaires, Très important, très apprécié aussi. On connaît la marque Cheers Cannabis chez Winman. On avait déjà essayé le Powder Donut numéro 8. Euh, je me rappelle pas trop de cette vidéo, mais j'avais pas détesté Cheers. C'est quand même une bonne marque. J'avais euh, peut-être pas apprécié euh, la variété, la ronde du Powder Donut. Mais je n'avais pas vraiment critiqué euh, Cheers Cannabis, là, euh, si je me rappelle bien. 30,60$ euh, le prix pour un 3,5 grammes. Ce contenant-là est emballé le 13 juillet. Et un taux de THC le plus élevé possible à la SQDC, pas 30%, 29,9%. 29,9% de THC. THC, peut-être qu'on voit pas bien ici. Et ça a été emballé là, le 13 juillet. <coughs> Donc, euh, ça fait pas encore un mois que ça a été emballé. J'espère que la fraîcheur euh, va être de mise. Mais comme je vous dis, comme je vous dis, ai dit, j'ai pas je j'ai pas été, euh, pas été euh, déçu de Cheers Cannabis. Les terpènes sont inscrites sur le contenant. Est-ce que les terpènes vont être les mêmes sur le site de la SQDC? Vous connaissez la réponse. La réponse est non. La réponse est non. Euh, C'est jamais pareil. Les descriptions ne correspondent jamais. Euh, C'est n'importe quoi le site de la SQDC. Je n'ai pas regardé la description euh, du chemcookie sur le site de la SQDC. Et la vidéo est déjà commencée depuis 2 minutes et 20 secondes. Donc, on va aller voir ensemble si les terpènes correspondent. Et si les terpènes correspondent, ben, je vais perdre la face. Donc, ici, là, sur le contenant de Kim Cookie phénotype numéro 44, merci encore à Time425. Un gros merci, mon ami. Donc, les terpènes sont... et hey, c'est écrit en petit, mon ami. Écoute, on, on, on sort, on sort l'artillerie lourde. On sort l'artillerie arti, lourde. Oh my God! Limonène, myrcène, cariofilène. Limonène, myrcène, cariofilène. J'espère que c'est ça. Chem Cookie, phénotype numéro 44. Entre 22 et 30 de THC, on a eu 29,9. Terpène dominant cariofilène. Et c'est parti, et c'est parti. Les terpènes. Je vous le dis-tu Mais c'est pas la même affaire. Je vous le dis-tu ou... ce, ce qui est écrit là-dessus, ça doit être les vrais. Ça doit être les vrais. C est, c est, c est... Ils ont mis le cannabis dans le contenant, puis ils l'ont scellé. Puis, ils ont écrit ce qu'il y a dedans. Fait que ça ne sert absolument rien que je vous lise quest ce qui est écrit sur le site de la SQDC. C'est de l'argent, des contribuables qui sert absolument rien parce que vous savez que c'est le gouvernement, la SQDC. Hein? Puis, ceux qui travaillent, qui se font enlever de l'argent sur leur paye, hein? les impôts, Mais ça sert à payer les hôpitaux, les écoles, les autoroutes et le site de la SQDC. Eh oui, ton argent sert à... Faire en sorte que ce site Internet-là soit adéquat et qu'il puisse peut-être être rentable en faisant des commandes par les clients. Hein. Peut-être qu'il est, peut qu est rentable, mais est un paquet de cochonneries, man. Ils ont mis humulène Humulen, ce n'est pas une des terpènes du ChemCookie, donc humulène est écrit là pour absolument rien. Si on mélange un peu toutes ces terpènes-là, on sait que les terpènes, c'est des huiles aromatiques euh, qui sont dans les têtes de trichomes. Donc si on mélange toutes ces terpènes-là, ça serait supposé nous donner un goût épicé, citronné et terreux. Donc terreux, là, souvent associé au myrcène, citronné, associé au limonène, épicé, associé à au cariophilène, donc limonène là, en général c'est les agrumes, citron, lime, pamplemousse, euh, myrcène terreux, mais je pense que myrcène on peut retrouver ça aussi, euh, peut-être même dans les fleurs, je voudrais pas me tromper, cariophilène c'est large, large, large, beaucoup d'épices font partie là, du cariophilène, souvent le cariofilène euh, je, je le goûte pas, je le sens pas, euh, souvent c'est subtil. Euh, limonène euh, je, je, je, je le goûte vraiment euh, euh, souvent on a dit agrumes, des fois le diesel est, est associé au limonène. OK guys, on on a, on ça immédiatement. 30 dollars et 60 emballé le 13 juillet, 29.9 de THC, 30 dollars et 60, produit au Québec. Et le style de sécurité s'enlève très très très très très facilement. Et ça sent un petit peu comme le. ne me trompe pas, entre le couche Cookie de Omi ou bien le GMO Cookie de Spinach. C'est dans ces styles-là. Un petit peu commercial. Un petit peu commercial. Pourtant, c'est un produit très, très, très. Très populaire à la SQDC. On ne devrait pas mettre ça. Je pense que Cheers Cannabis au Québec, vous pouvez vous permettre de ne pas mettre une pochette d'humidité. Je pense que vous allez avoir un bon roulement. Je pense que votre cannabis est assez populaire pour que vous puissiez pas être obligé de mettre ces pochettes d'humidité-là qui ne fait pas l'unanimité. Écoutez, ça sent vraiment un mélange de Kush Cookie de Omi, oh Omai, oh Omi, oh et GMO cookie de Spinach. Euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fumé de ces deux-là. Euh, un beau petit look, beau petit look. Euh, Je me rappelais que Cheers, Cannabis. Euh, C'est très bien. C'est très bien. Euh, C'est un, un petit peu mieux là, que Spinach. Un petit peu mieux que Omi. Oh Hein, on sait que Spinach et Omi, c'est vraiment là, des, des cannabis à 25$, dollars. donc ici 30$ dollars et 60$, euh, je suis je, je, je, je, juste à sentir, vu que ça sent au, au Spinach, Cheers, wow, vu que ça sent comme le GMO Cookie et le Kush Cookie de Omi, euh, je vais l'aimer plus, c'est sûr, sur sûr, que le Powder Donut que j'avais essayé auparavant que je, je, je, je m'en souviens pas trop trop je, je, ça me tentait pas d'en racheter là, ça c'est garanti quand j'aime un produit à un point tel que je veux en racheter c'est sûr que je m'en rappelle ok euh, on regarde ça immédiatement plus près à la caméra et euh, oubliez pas d'aller vous abonner sur mon Instagram euh, déjà 2000 personnes sur mon Instagram j'utilise beaucoup la story euh, je mets des photos des cannabis de la SQDC et je monte aussi là, des photos des vidéos de l'évolution de, de ma grow en direct, plus à jour. Donc, euh, ça sent très bon, j'ai vraiment hâte de l'essayer. On regarde ça immédiatement. alright gang, on est avec le Kim Cookies de Cheers. Donc, euh, on, on le voit bien, on le voit bien. Ça ressemble un peu là, à Omi et puis à, à Spinach. Mais si j'avais à choisir, là, je pense que j'irais avec Cheers Cannabis. Euh, Peut-être une petite coche de mieux là, en tant que qualité. Toujours hâte de le fumer, voir euh, si ça va encore buzzer 2h, deux heures, deux heures et demie Donc vous avez une bonne idée là, du, du style de cannabis que ça donne. Je pense que c'est le temps là, de l'égrainer. Ça va sentir un peu plus encore quand on l'égraine et ensuite, on roule et on fume. Alright gang, c'est parti. Alright gang, je vais rouler ça immédiatement avec vous. Je ne vais pas perdre le beat. Euh, merci encore à Time425. Euh, tu avais raison, je pense que je vais aimer ça. Euh, ça, ça sent vraiment comme le, le couche cookie de Omi. Et euh, le GMO là, de Spinach. Je pense même que ça goûte... Peut-être plus couche-cookie de homie. All right. Ah, je suis content, je suis content. Euh, je, je sais que je vais l'aimer. Ça fait longtemps qu'on ne trouve pas toujours des cannabis qu'on aime à la SQDC. Il y a du nouveau papier à la SQDC. Euh, la marque québécoise Keb. Keb Papier, Keb K-E-B, euh, compagnie québécoise qui est rentrée à la SQDC, vraiment un gros succès, vraiment, vraiment euh, fier, là de, de nous autres, la gang, les Québécois, je pense qu'ils ont deux formats de papier, euh, le régulier, je pense qu'il est 2$, et je pense qu'ils ont un, un, un genre de, de king size euh, biologique, je ne voudrais pas me tromper, je pense que lui il est 3$. <coughs> Donc, quand vous allez à la SQDC, vous pouvez vous procurer du cannabis. Puis, il y a aussi, là, euh, papier à rouler. Briquet, hein, des lighters. quel papier à essayer. All right. Oh, un petit peu la chair de poule, ici. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Ça va être popé, man. Ça va être pas pire, mais c'est encore à Time for 25. Alright gang, on allume ça. 29.9 de THC. <coughs> Il est fort. C'est pas exactement le couche-coquille de Homie. C'est pas exactement le GMO cookie de spinach. C'est normal, c'est une autre variété. Mais c'est le même style. Le même style. Pour obtenir du chem cookie, uh, Cheers Cannabis ont croisé deux plantes. Le chem dog. Phénotype numéro 4, le chem Dog et le gross Scout cookie. Donc, en croisant ces deux plantes-là, vous allez avoir des graines de cannabis que vous pourriez appeler Chem Cookie. Mais encore une fois, c'est pas en croisant une plante gross Scout cookie avec une plante chem Dog que vous allez avoir ce produit-là. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des, des, des milliers de possibilités de, de, de goûts différents, là. Considéré Indica. <coughs> J'aime le goût. <coughs> J'aime le goût, mais. C'est peut-être pas un 30%. Ben, écoutez, on commence à le fumer, mais.. je sens qui est quand même fort. Faudrait que j'en fume un petit peu plus, que je regarde un peu euh, à quel point le buzz il dure longtemps. Comparer ça avec euh, Omi oh et Spinach. Si le buzz est pareil, peut-être continuer à acheter Omi oh et Spinach. Vous allez sauver un 5$. Mais euh, si vous voulez absolument un Omi oh et un Spinach, couche Cookie ou GMO Cookie, puis s'il n'y en a pas, Prenez le Kim Cookie Phénotype numéro 44, 5$ de plus, mais vous allez avoir là, un produit vraiment similaire à ces deux autres produits-là là, que je pas de répéter depuis le début de la vidéo. Je, ça goûte pas vraiment le, le, le citron. Là, ça, ça, la meilleure fa... je, je sais que plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre vous, ont goûté au kush cookie de Omi. Et a goûté, ou ont goûté, et ou, et ou, a goûté euh, au GMO Spinach. Donc, euh, c'est la meilleure façon que je peux vous le décrire. C'est que ça ressemble à ces deux produits-là. Alright gang, je laisse là-dessus. La base est peut-être un peu plus léger que j'aurais pensé. J'aime bien la ronde. J'aime bien la ronde. <cười> mais.. C'est <cười> un petit peu fort, mais. J'aurais peut-être pensé euh, hybride Indica. Tandis qu'ils ont mis Indica. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne veux pas me répéter. Je vais finir mon joint tranquillement. Merci encore à Time425 pour ce don. C'est pas la première fois que tu me fais un don. Merci beaucoup, beaucoup, mon ami. Merci à tout le monde pour les pouces, les commentaires. Et euh, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont essayé le chem Cookies euh, de Cheers Cannabis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, gang. À la prochaine. Hey, écoute, euh, je viens de finir la vidéo. Là, ça fait déjà euh, 3-4 minutes. Euh, je vais te parler du buzz. C'est un buzz indica. Euh, c'est un bon buzz. Et puis, euh, j'ai regardé la cocotte de plus près. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et puis, elle est belle. Une belle cocotte. Tu vas voir mon, sur mon Instagram. Euh... Puis, c'est 5$ de plus là, environ que Omi oh et Spinach. Euh, encore une fois, là, pour le Kush Cookie et puis le GMO Cookie. Euh. Le, le joint, je l'ai fumé à moitié. Fait que ça peut. Ça peut on, on peut comprendre pourquoi c'est 5$ de plus. Euh, la, la qualité est là. Donc, euh, c'est pour, pour ceux qui ont aimé le couche Cookie de Omi et le GMO Cookie de Spinach, je, je te le recommande. Si vous avez essayé ces deux produits-là et que vous n'avez pas aimé ça, vous n'avez pas aimé l'arôme, le goût, n'essayez euh, pas le couche, le chem cookies, le chem cookies, parce que c'est, vraiment similaire. Alright, gang. Un buzz indico. Un bon buzz. Ciao.